Les huiles essentielles, pour faire le ménage, c'est pas automatique. À quoi ça sert de mettre des huiles essentielles? C'est essentiellement parce que vous avez besoin de vous rassurer sur la capacité de vos produits ménagers naturels à désinfecter et à avoir une action antibactérienne, antivirale, éventuellement antifongique. Mais ça ne sert à rien. Les huiles essentielles sont des produits extrêmement précieux. Je pense que vous n'avez pas conscience de la quantité de matière végétale dont on a besoin pour distiller seulement un litre d'huile essentielle. Pour vous donner un exemple, la lavande qui est une des plantes qui a un bon rendement, il faut 150 kg de lavande pour produire seulement un litre d'huile essentielle. Si on rajoute à ça les centaines d'heures de travail du producteur, l'énergie, l'eau, l'électricité utilisée pour distiller la matière végétale, vous, vous rendez compte tout de suite que c'est phénoménal. Je suis Caroline, je suis herbaliste et l'auteur du blog Mes Recettes Naturelles. Sur mon blog, vous trouverez déjà des tonnes et des tonnes d'astuces et de recettes pour passer au ménage naturel. Je vais vous montrer aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus écologique et tout aussi efficace pour fabriquer vos produits ménagers naturels et avoir une action naturellement désinfectante désodorisante antivirale antifongique le vinaigre macéré avec des plantes dans cette bouteille j'ai mis des écorces de citron j'ai mis de la cannelle de la sauge des clous de girofle on a toute une synergie naturellement présente dans ces plantes qui est extraite de façon facile extrêmement économique, ça, ça vous coûte quasiment rien. Vous avez vu la quantité que je suis capable de faire et que je vais pouvoir utiliser dans tous mes produits ménagers. C'est simple et c'est efficace. Pourquoi aller chercher plus compliqué Sur mon blog, je vous invite à retrouver ma formation Maison au Naturel dans laquelle vous retrouverez toutes mes astuces, tous mes conseils, toutes mes techniques pour nettoyer votre maison intégralement avec des produits qui sont sains et qui sont écologiques et très économiques. À bientôt